Bonjour à tous, nous sommes le 24 septembre 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous ce qui se passe aux États-Unis, euh, ce qui a été déclaré dans la... La, la, la rencontre de la FED, là, mercredi, donc euh, on <rire> Powell a été quand même prudent et tous ses mots sont vraiment pesés parce qu'on avait eu des soubresauts vraiment importants au niveau euh, de la dernière débandade, petite débandade, là, parce qu'on avait annoncé qu a, euh, que Powell, euh, la Banque fédérale, euh, retirait euh, son aide de 120 milliards de dollars par mois euh, au niveau de l'achat d'obligations et euh, aussi d'autres créances là, hypothécaires, euh, mais là, on, oui, on on a dit qu'on ferait ce plan-là, mais je pense qu'ils <rire> ne pourront pas le faire parce que, dans le fond, la Fed va continuer à, à imprimer massivement euh, de l'argent euh, en en accord avec le, le, le, le président américain Biden. Et ça aurait été la même chose avec Trump, si Trump serait encore là, parce que dans le fond, euh, on n'a pas d'autre choix au niveau des États-Unis. On est enfoncé dans une dette qui va euh, euh, se créer, euh, continuer à, à grandir, qui va continuer à se créer perpétuellement, parce que euh, euh, ben, Biden euh, euh, n'a pas d'autre choix, tout simplement, pour soutenir ce qui arrive aux États-Unis, que tout le système financier, l'économie est basé sur la dette. Et euh, ce qui est arrivé avec, avec Evergreen euh, euh, en Chine, là, la, la, la groupe immobilier là, qui, qui a presque planté. Dans le fond, on a, on a dû recourir à des euh, stratagèmes pour essayer de, euh, de payer ce qu'on avait à payer pour ne pas avoir un défaut de paiement. Mais dans le fond, euh, euh, tout est basé sur la dette là aussi. Un peu, sur, un, un peu partout sur la planète, tout est basé euh, sur la dette. Donc, euh, on va regarder ça, mais j'aimerais euh, regarder euh, aussi euh, ce qui se passe aux États-Unis au niveau de l'embauche parce qu'il y a encore euh, la pénurie de main d'œuvre euh, perdure euh, tant aux États-Unis qu'un peu partout sur la planète. Euh, euh, j'ai eu, dans l'article que j'ai mis là, je pense que en tout cas, on va aller décortiquer ça. Il y a 70% des entreprises, on parle peut-être des pays occidentaux, peut-être peut-être pas l'Europe, peut-être c'est en Amérique, j'ai vu ça, mais il y a 70% des entreprises qui ont des difficultés à recruter euh, des gens pour faire fonctionner la machine. Euh, je pense que c'est des entreprises de fabrication. Et c'est un peu normal, avec l'argent qu'on a injecté dans le système depuis un an, et plus qu'un an et demi, euh, là on se trouve à avoir des certaines personnes qui ont des comptes en banque euh, vraiment euh, importants et euh, ça n'a fait que gonfler les derniers mois. Je dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup beaucoup de riches se sont euh, vraiment enrichis. Donc euh, c'est la conséquence de ça. Il y a beaucoup d'argent dépensé dans le système. Il y a aussi les chaînes d'approvisionnement dues à ce qu'on on, on veut euh, consommer, ben, en tout cas on. Peut-être pas moi, mais beaucoup veulent consommer à, à tout prix parce qu'ils ont beaucoup d'argent, Il y a beaucoup de dettes qui ont été payées aussi pendant ce temps-là, pendant l'année et demie de toute la crise du COVID. Et euh, là, on essaie de faire, de maintenir cette pression pour continuer à... à, à, à cette crise du COVID. Mais au Danemark, j'ai vu, eux... Euh, ben, c'est n'est pas moi qui le dis, euh, pas placé de l'article sur mon site, j'ai lu ça ce matin. Au Danemark, vous savez, le déconfinement est arrivé et là maintenant, euh, on ne parle plus de déconfinement, on dit que le virus euh, de, du COVID, parce que beaucoup ont été vaccinés, ben, euh, on dit que c'est rendu à l'état d'une grippe saisonnière. Donc c'est eux qui le disent, euh, les gouvernements euh, du Danemark, parce que dans le fond, là, on dit, on va continuer, on va poursuivre le... le, le, le euh, l'économie, on va con, continuer à, à, à vivre, là. donc euh, on, on sait que le COVID est là, il est là pour rester, et même Legault le dit ici au Québec, là c'est là pour rester, cependant la solution de Legault, c'est d'injecter euh, continuellement des vaccins à tous les six mois, c'est le plan mondial, donc... Euh, c'est ça. Bon, on va retourner à notre économie parce que je veux pas trop déroger de ça. Là. Même si on a quand même des personnes, ben, deux personnes, Casabond, l'actrice, et aussi euh, Yom Le métier vierge qui ont dit euh, qu'ils ne voulaient pas être vaccinés, là, on dit publiquement, même s'ils perdent des contrats. Donc, euh, c'est ce qui se passe au Québec, mais euh, non, il euh, euh, y a de la pression qui s'en vient aussi euh, dans deux semaines, là, maintenant, au niveau des infirmières, là. Qu'est-ce qui va arriver? Le système de santé euh, boit déjà beaucoup, beaucoup, et là, ça se parle vraiment là, au niveau des syndicats qui ne bougent pas, euh, qui ne défendent pas les infirmières, qui vont se faire euh, mettre à la porte. Bien, on dit mettre à la porte euh, ils n'auront plus de salaire, mais c'est la même chose. Mais euh, ces infirmières-là, et, et là, ça commence à se parler. Je vous en avais parlé dans une, dernière, une des dernières vidéos que j'ai fait. On ne doit pas démissionner, même si on s'y trouve un, un employeur. Je considère que les infirmières, infirmiers, infirmières, les personnes qui font partie du, du système euh, euh, de soins de santé là, ne doivent pas. Pas démissionner. Euh, même s'ils se sont trouvés un employeur, tu ne démissionnes pas parce que s'il y a des recours collectifs dans la suite, bien, ces personnes-là vont être euh, récompensées d'avoir pas démissionné. Donc, euh, une infirmière, hier, j'écoutais euh, Eric Duhem euh, dans son live, il a fait un live euh, jeudi et une des infirmières disait qu pas une infirmière, c'est une préposée qu'elle qu n'a absolument rien eu encore euh, en lui disant qu'elle euh, était euh, mise à la porte. Donc, elle, le 15 octobre, euh, c'est stressant pour eux, là, mais le 15 octobre, elle va se présenter au travail et on on va lui dire quoi faire, mais elle ne démissionne pas. Même si elle se trouve un employeur, elle ne démissionne pas et c'est ce qu'il faut faire. Donc, euh, on va commencer un peu avec les nouvelles que j'ai placées sur mon site, et les dernières nouvelles. Là. Euh, ça, c'est euh, un article là, que j'ai lu au niveau du... Euh, euh, directeur de banques de règlements internationaux qui se trouve être la banque centrale des banques centrales euh, a dit que la monnaie était euh, ben, je vous en parle ça fait assez longtemps là, que la monnaie euh, va disparaître probablement euh, dans un avenir euh, on va dire rapproché je sais pas quand mais euh, c'est ce que le directeur de la banque de règlements internationaux vient de dire dans son tweet ben, on a la petite vidéo ici le directeur de la banque des règlements internationaux souvent appelé la banque centrale des banques centrales a déclaré vouloir un contrôle total de la monnaie en bannissant l'argent liquide au profit des monnaies numériques de la banque centrale. Et dans l'article, ce que c'est dit tout simplement, c'est que si la banque, la, la monnaie papier ou, euh, est bannie, ben là on va pouvoir avoir plus de contrôle. Les gouvernements vont avoir plus de contrôle. Lui ne dit pas d'une manière négative, mais c'est ce qui va arriver. Je vous invite à, à écouter la petite vidéo. C'est pas très long, donc euh, vous pouvez aller voir ça aussi. On a une autre nouvelle. Avant de tomber dans le vif du sujet, euh, bon, euh, au niveau des crypto-monnaies, ben on voit que ça dégringole un peu. On est rendu à 41 000. Euh, c'est la Chine qui déclare euh, toutes les transactions en monnaie virtuelle illégales, faisant chuter les prix de la monnaie. Donc, euh, toutes les, les monnaies virtuelles, euh, ben, virtuelles, on parle du Bitcoin, Ethereum, et, hein, <rire> ainsi de suite, euh, la Chine vient de déclarer que c'est illégal. Donc, ici, euh, on a le décret là, écrit. Donc, euh, ça, ça a fait dégringoler les, les crypto-monnaies, mais euh, l'avenir des crypto-monnaies, moi, je suis vraiment pas convaincu que ça va tomber. La seule chose que je dis, c'est que probablement le Bitcoin, lui, va se faire massacrer. Euh, l'Ethereum, mais euh, peut-être des banques centrales vont euh, euh, utiliser le, le système de, de, de la blockchain là, euh, pour essayer de passer, nous en passer une vite. Mais euh, la réalité, c'est que les crypto-monnaies, peut-être qu'il y en a qui vont ressurgir et qui vont demeurer pour tout le temps. Euh, le, le problème avec le bitcoin, c'est qu'il ben, commence à avoir des... ça commence à se régler, mais on peut faire beaucoup de transactions et il n'y a pas beaucoup hein, d'institutions qui utilisent le bitcoin. Malgré que ça commence vraiment à, à à percer, là. mais euh, peu importe là, ce que je veux dire, le système de blockchain va faire en sorte qu'on va être euh, dégagé des, des contraintes gouvernementales au niveau des banques centrales, parce que eux, de leur côté, créent de la fausse monnaie depuis euh, des lunes, et continuent à le faire, et n'ont pas l'intention d'arrêter de, de le faire, donc euh, les crypto-monnaies c'est probablement une planche de salut pour beaucoup, parce qu'on va faire nos transactions euh, entre nous, sans s'occuper de banques centrales, ou d'institutions financières, tout simplement, ce qui manque à, à la crédibilité, eh c'est les fluctuations qui sont très très importantes au niveau du Bitcoin. Peut-être que ça va se stabiliser au niveau d'Ethereum aussi. Euh, mais euh, l'autre euh, idée là-dedans, c'est que euh, si on se trouve à adopter des crypto-monnaies, on, on a moins besoin ou même plus besoin des banques, euh, des banques privées, là, que ce soit des banques euh, euh, BC, euh, je, je parle RBC, euh, euh, caisse un Peu importe, je parle du Québec, là, ça peut être un peu euh, partout. Là. On est dégagé de ça euh, et on peut faire nos transactions les uns avec les autres sans se préoccuper de banque. Donc, ça, c'est Probablement que ça va rester, mais les banques centrales de, de les, des planètes et les pays des planètes ne laisseront pas euh, tomber le morceau. La Banque du Canada en parle déjà. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, on se trouve à voir la Chine qui euh, euh, euh, lutte contre, justement, les crypto-monnaies exi existantes en ce moment. Donc, euh, c'est ça. Et euh, dernière petite nouvelle avant de tomber au graphique, parce que j'ai quelques graphiques à vous montrer. Et... Euh, et bon, c'est la fameuse pénurie de main d'œuvre aux États-Unis. Et euh, ça, je voulais vous en parler parce que ça nous concerne aussi. C'est un peu partout, comme je vous, a, je vous parlais. Euh, pénurie de main d'œuvre aux États-Unis, euh, c'est vraiment euh, une un, un vraie plaie aux États-Unis. On a de la misère à recruter. Et euh, c'est sûr qu'on avait... Euh, probablement beaucoup d'incitatifs qui ont fait en sorte que les, beaucoup de personnes aux États-Unis ont décidé de lâcher euh, prise et de <coughs> d'arrêter de chercher des emplois. Et euh, il y a deux euh, remarques que je voudrais vous euh, parler là-dedans. Euh, c'est que j'ai regardé un peu où euh, les, les territoires les plus impactés aux États-Unis et les moins impactés euh, au niveau de la pénurie de main dœuvre En général, c'est pas absolu ce que je vous dis, mais en général, une des raisons pour laquelle on a euh, euh, des territoires qui sont plus impactés, ben, les, les territoires, les, ben, les territoires, les, les États républicains ont plus de difficultés à, à recruter parce euh, non ont mis moins de contraintes au niveau euh, de la crise du COVID et, et en a plusieurs qui s'est terminé. Donc, eux ont plus de misère à, à recruter parce que l'économie est partie très, très forte. Euh, ben, très forte. Euh, oui, assez forte parce que, dans le fond, beaucoup, beaucoup de personnes, euh, euh, par exemple, de New York, l'État de New York, tout ça, sont, euh, sont partis euh, soit au Texas, soit en Arizona, dans New Hampshire, donc on a eu beaucoup d'immigration dans ces territoires-là, de la côté du Sud, c'est des territoires plus républicains, et euh, ça, c'est la première, euh, et les moins impactés, ben euh, c'est euh, plus des États démocrates, donc, euh, où on dit qu'il faut faire attention, qu'il faut tout arrêter, donc euh, et on paralyse aussi l'économie en disant que le pétrole, c'est le diable, et euh, ainsi de suite. Euh, donc, euh, on voit très, très bien que la scission euh, est faite au niveau des États républicains et des États démocrates, et il y a un autre phénomène aussi que j'ai vu, que j'ai mais écoutez, c'est pas absolu, mais ça ressemble un peu à ça. Des États plus au nord. On a euh, beaucoup de difficultés à recruter parce que, dans le fond, euh, euh, dans le nord, euh, on doit absolument avoir un loyer euh, chauffé et ainsi de suite. Euh, dans, lorsque c'est plus froid, euh, on le voit ici euh, Nebraska, New Hampshire, Vermont, c'est des États du nord. Euh, Dakota du sud, c'est peut-être plus... c'est quand même plus au nord. Montana, euh, Dakota du nord. Euh, donc, euh, peut-être pas en absolu. Puis ici, je regarde des États Californie, Nevada, <rire> Louisiane, Nouveau-Mexique, Arizona... Euh, euh, des, états, des états qui sont plus au sud donc ils ont moins besoin de besoin, on peut s'acheter une, une petite maison, une mini euh, maison, un petit terrain qui coûte vraiment rien et vivre euh, très simplement et beaucoup ont lâché le système pour justement vivre de cette manière et on peut le faire plus dans des territoires qui sont plus cléments donc euh, c'est une des explications aussi à mon avis qui fait en sorte que euh, des états plus chauds on a, on a lâché le système avec un peu d'argent euh, de la part du gouvernement on est capable de s'organiser euh, où on crée des petites économies un peu parallèles et on, on s'installe comme ça. Donc, c'était un peu ça que je voulais faire au niveau des nouvelles euh, générales, mais là, on va regarder euh, euh, pour terminer là, des euh, <coughs> ce qui arrive au niveau... Euh, euh, ben, C'est quelques graphiques. C'est un article que j'ai... Euh, euh, je ne sais pas. Je pense je l'ai pas placé sur mon site. Je la placerai tout à l'heure. Donc c'est quelques graphiques que, que je voulais vous montrer tout simplement euh, au niveau euh, de ce qui est arrivé euh, depuis un an et plus qu'un an et demi, on est un, un an et un mois. Euh, c'est que dans le fond on a eu le ben, la le PCE qui se trouve avec l'expansion de la consommation versus de produit intérieur brut on a eu le clash ici euh, en 2020 ben, le crash et aussi euh, le clash de l'économie donc euh, les euh, la distorsion qui a été produite par euh, le, le, le coronavirus et en plus de l'injection massive monétaire et euh, Jérôme Powell avait dit qu'on n'arrêtera pas d'injecter de la monnaie ben euh, on a eu ce cette, ce, ce creux-là, et là, on est reparti euh, vraiment à la hausse euh, au niveau de l'expansion de la consommation. Parce que les poches de plusieurs personnes aux États-Unis, on en a profité pendant cette période-là. Au Canada aussi, là, euh, plusieurs ont profité de cette euh, période-là où euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de générosité de la part euh, des gouvernements, donc, euh, d'injecter beaucoup d'argent dans le système. Donc, beaucoup, beaucoup se sont remplis les poches. D'autres euh, ont profité de cette euh, période-là pour euh, payer des dettes, et euh, euh, c'est bien au niveau des, des petits, d'avoir pu peut-être un peu profiter de ça pour payer des dettes, mais ce que ça fait, c'est qu'on a une expansion de la consommation en ce moment, qui se constate, et on le voit dans les chaînes d'approvisionnement, on ne fournit pas dans certains domaines, de, euh, on n'est pas capable de fournir à la demande. Euh, mon fils, qui est une entreprise, me disait qu'un euh, de ses fournisseurs euh, disait qu'il ne pouvait plus... Euh, livrer, je me souviens pas quel produit, dû au fait qu'ils ont de la difficulté à avoir des camionneurs. Donc, c'est une conséquence ici au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est le, le produit intérieur brut, puis la croissance du produit intérieur brut, en parallèle avec l'expansion de la consommation personnelle aux États-Unis. Donc, le... le, le L'argent qui a été injecté dans le système, ce que ça a fait, ça remplit les poches de beaucoup, de beaucoup de consommateurs et on est prêt à consommer. Cependant, les chaînes d'approvisionnement ont été euh, euh, euh, euh, ont été brisées, donc on se trouve avec, à être dans une situation où il y a beaucoup d'argent, mais là, euh, les chaînes de de consommation, là, les, les chaînes là, pour livrer euh, du, euh, de la production jusqu'au client Et en plus, on a des difficultés à avoir euh, de la main-d'œuvre. Donc, euh, on se retrouve avec ça. Euh, beaucoup de l'expansion de la consommation. Et euh, ici, c'est encore le même graphique, l'expansion de la consommation. Et euh, ça, c'est bah, les dettes. Euh, les dettes, euh, l'expansion des dettes, euh, on va dire. C'est à peu près ça que ça dit les non-profits organisations, les, euh, tout ce qu'il On voit très, très bien que la, la, la période a fait en sorte que les dettes ont été euh, euh, vraiment... Euh, on gonflé à tous les niveaux, autant au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises. On a dit aux entreprises, pour les aider, on va vous donner plus de, de financement, donc des dettes à payer un peu plus tard. Et euh, c'est ce que on vit en ce moment. C'est un peu, c'est tous des graphiques là, que euh, sur l'article qui parlent à peu près de la même réalité. Euh, ici, personnel, bon, c'est encore la, la, la consommation personnelle, là, où on a vu une explosion de cette consommation euh, depuis euh, du, le cru de 2020. Pourtant, euh, la confiance euh, L'index de la confiance euh, euh, des euh, consommateurs est en train de baisser. Avait, on avait subi une haute, euh, très haute... Euh, Envolé et maintenant, on commence à, à avoir un peu peur de ce qui va arriver. Ben là, on le voit un peu, là cet automne, c'est un peu ça aussi. Beaucoup de beaucoup de mesures gouvernementales aux États-Unis qu'on parle, mais c'est la même chose au Canada. On parle des États-Unis où on a arrêté d'injecter le fameux 300 dollars supplémentaires euh, au niveau de l'assurance chômage. Et euh, donc, euh, les coffres des individus, même s'il y en a beaucoup euh, qui ont renfloué des dettes, tout ça, qui sont quand même très, très... Euh, euh, en moyenne, euh, il y a beaucoup d'individus qui bénéficiaient des aides gouvernementales et là, ça commence à diminuer. Donc, on perd de la confiance euh, des consommateurs. Euh, euh, beaucoup vont, vont, veulent avoir des produits, tout ça, mais euh, au niveau de la confiance des consommateurs, on perd un peu. C'est un, un autre graphique qu'on montait, on, on y don, démontrait la perspective. Et lorsqu'on projette ben, justement la... Euh, la, la, la, la le, le, le Produit intérieur brut euh, a connu une très très très forte poussée, mais là on projette qu'on pourrait avoir un retour euh, à court terme là, euh, justement ce que je vous parle là, la confiance des consommateurs commence à baisser. On pense qu'on pourrait avoir un, un, un retour là, euh, plus à la normale vers la baisse là, parce que c'est depuis 1900 bon, depuis 1980 où ce qu'on avait eu des hauts taux d'intérêt et on continue euh, on a continué à baisser continuellement au niveau euh, du de produits intérieurs brut Et euh, là, on se retrouve aussi avec une situation qui euh, où est... Où est-ce que Jérôme Powell a dit qu'il arrêterait d'aider le fameux 120 milliards? Moi, je pense qu'il ne le fera pas. Il va. Ben, on dit, ce qu'ils ont dit, tout simplement, hein, au niveau des graphiques, c'est qu'ils vont continuer à, à, à diminuer leur inj injection monétaire jusqu'à arrêter complètement en 2022-2023. Et euh, ils, on, on disons, dit qu'ils vont commencer à monter les taux d'intérêt. Euh, pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas qu'on va monter les taux d'intérêt aux États-Unis, ni au Canada d'ailleurs, euh, pour un très, très bon bout, parce que dans le fond, la situation est vraiment comme... Euh, euh, un peu euh, désespéré euh, au niveau de l'injection monétaire. L'économie euh, réelle est à terre. Beaucoup d'argent a été injecté dans le système. Beaucoup de dettes ont été émises pour les entreprises. Beaucoup d'argent euh, dans les comptes des individus, de l'argent qui traîne là, dans les comptes des individus, euh, qu'on le croit ou non. Où beaucoup, beaucoup d'argent est là. Et donc, euh, c'est une distorsion d'économie On va voir ce qui va arriver. L'inflation, pour moi, ben, vous le voyez sur, euh, sur plusieurs graphiques que je vous ai présentés, euh, va continuer... À à, à croître, ça c'est sûr. Euh, on va aussi aller voir. Ben, on va aller voir le dernier graphique euh, qui montre un peu la situation à long long terme. Et ce que Jérôme Powell a dit, ben, on parle de la nouvelle normalité, new new normal euh, du produit intérieur brut. On va pomper le produit intérieur brut, non pas à cause de la croissance de l'économie, mais en injectant de l'argent continuellement dans le système. Et je ne pense pas que ces choses-là vont... Ben, l'injection de monétaire va arrêter. Euh, aussi remplir les, les déficits qui vont continuer à se creuser euh, continuellement. Donc, euh, la Banque centrale aux États-Unis, un peu partout sur les, les planètes, euh, Banque centrale européenne, du Japon... Euh, euh, ici, la Banque du Canada, euh, les différentes banques centrales un peu partout sur la planète vont continuer à... la Banque d'Angleterre aussi, euh, vont continuer à injecter de l'argent pour maintenir artificiellement une économie qui est basée uniquement sur euh, la dette. Et là, on voit des projections de ce qu'on voit. Euh, oui, on peut avoir des petits soubresauts au niveau de, de la bourse, là, on va avoir des corrections euh, ça et là, mais on va soutenir absolument ce marché euh, pour faire en sorte euh, euh, que euh, tous ceux qui euh, euh, ont des, des capitaux dans la bouche, je parle des, des, des grosses fortunes, je ne parle pas des petits investisseurs comme nous, mais des grosses fortunes vont continuer à s'enrichir parce que euh, le président de la Fed l'a dit euh, qu'il va soutenir absolument l'économie. Euh, Peut-être qu'à un certain moment donné, et je je le vois vraiment comme ça parce que la, la Banque centrale achète tout ce qui est disponible aux États-Unis. Donc, elle achète les dettes d'entreprises pour maintenir artificiellement certaines entreprises zombies qui n'ont ne produisent plus de richesses. Mais on va essayer de les soutenir quand même avec de l'argent la, euh, créé à partir de rien. Donc, le gouvernement américain va faire ça et les autres pays vont faire la même chose pour euh, continuer à ce même scénario. Donc, euh, euh, c'est ça qui est le scénario pour euh, les mois, les années futures, ce qu'on peut connaître comme correction, peut-être jusqu'au là, on est en septembre, c'est chambre en an, aujourd'hui je ne sais pas si, euh, je pense qu'on monte un peu, on, on descend aujourd'hui, bon, peu importe, euh, le, le, à long terme, je pense que les gouvernements vont continuer à soutenir l'économie, euh, parce qu'une euh, soutenir d'une manière artificielle l'économie en créant de l'argent à partir de rien, mais quand même, euh, il faut dire que euh, cette nouvelle normalité-là euh, va créer certaines opportunités, donc il faut vraiment être aux aguets. Euh, je vous parle d'une manière individuelle, d'une euh, manière collective aussi, les, les petites villes, les petites municipalités. Regardez ce qui se passe et être aux aguets pour euh, justement voir euh, euh, qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir et s'ajuster à ça pour euh, bénéficier de cette nouvelle réalité-là. Et au niveau de la COVID, on va essayer de, de maintenir ça. J'espère que mes vidéos, euh, vu que j'ai nommé le mot qu'il ne faut pas nommer, euh, me nommer, ne me mettront pas une restriction. Je ne parle nullement compte ou pour. Je je dis tout simplement la crise de, de ce qu'on vient de vivre depuis un an et trois quarts. Euh, euh, J'espère je, je, que ça va se terminer bientôt, mais je ne pense pas. On va essayer par tous les moyens de maintenir cet état-là parce que dans le fond, c'est un, un, une manière dictatoriale et il faut comprendre que euh, ce qui est, allez, cet été, on a été pas mal laissé tranquille, mais là, euh, on se trouve à, à être à peu près le même scénario que ce soit aux États-Unis avec Biden. Ici, ben, au Canada, ben, l'élection vient d'avoir lieu. Là, au niveau provincial, mais au niveau municipal, on maintient encore la ligne dure au niveau du gouvernement de la CAQ avec le go et Dubé et toute la compagnie. Et, et, et la, date, la date butoir, c'est le 15 et le 16 octobre. Et je vous le dis, c'est pas simplement ici au Québec, c'est aux États-Unis. Biden a donné la même, la, la, la même date, là, à peu près le 15 et le 16 octobre. En Australie, c'est la même chose. Donc, on, on se trouve à donner des, des deadlines et c'est bizarre parce que c'est toute la même date mi-octobre. Et moi, je ne serais pas surpris qu'on tombe dans un nouveau confinement où on va accuser encore les non-vaccinés les d'être les coupables de tout. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, donc, c'est un peu mon analyse aujourd'hui. Euh, on va suivre ça de près parce que, dans le fond, il y a beaucoup de... même si la Fed a dit qu'elle va arrêter de soutenir l'économie, je n'en crois pas un mot, elle va continuer de le faire en injectant de l'argent mensuellement. Et on va voir ce qui va se passer aussi au, au Canada parce que les libéraux sont encore là pour au moins deux ans, parce que dans le fond, il euh, n'y euh, a pas eu de changement, c'est la même même chose, c'est du copier-coller qu'on a eu, et on connaît très très bien les largesses de Christia Freeland, donc elle est prête à injecter beaucoup beaucoup d'argent encore dans le système, avec de l'argent créé à partir de rien, donc il faut suivre ça, euh, on, on fait une manifestation, je pense c'est cette fin de semaine, au niveau du salaire de base universelle, euh, euh, il faut suivre ça, ce qui va arriver, parce que dans le fond, on pourrait en arriver là euh, parce que les gouvernements euh, n'auront pas le choix pour euh, maintenir euh, un minimum euh, garanti pour tout le monde, parce que les riches deviennent plus riches et pour euh, éviter la grogne des populaces, euh, injecter de l'argent pourrait être une solution. Donc, on se revoit très, très bientôt euh, pour de nouvelles vidéos.